Et sans plus tarder, nous allons faire un dernier saut dans le dernier lycée euh, qu'on n'avait pas fait ce matin, qu'on va faire maintenant. Euh, Benbridge, euh, le Fab Lab de Benbridge. Bonjour. Rebonjour. Oui, bon, bonjour. Alors, madame, euh, je suis euh, dans le Fab Lab du lycée Bainbridge. Donc, euh, les élèves sont en train de travailler sur l'hackathon. Sur le, le thème du biomimétisme, hein, puisque cette année, c'est l'année de la biologie, et nous avons choisi d'associer biologie et technologie dans le cadre de ce hackathon. Je salue bien sûr les, les autres équipes hein, qui sont au lycée raoul georges Nicolo, au lycée Robert Benom, au lycée Chevalier de Saint-Georges, et est-ce que j'oublie quelqu'un Oui, au lycée de Pointe-Noire également. Voilà. En même temps que, que le lycée Donc Je vais laisser la parole aux élèves qui vont présenter leur trappe. Good. Good. Uh, voilà notre... C'est un batman. C'est Ouais, je ne moi, je ne sais pas, Ça a été inspiré d'une chose. Et un Et un papillon. Papillon. Une nappe papillon. C'est Une vole de papillon. Balle de papillon. Ah, balle de papillon. Ah, nous avons euh, euh, ce corps euh, aussi de, de notre œuvre. C'est ce qui permet de tenir. C'est quoi le défi que vous avez choisi Pas ah, compris. Le défi que vous avez ah, choisi Allez, défi. Euh, euh, allez, on est longtemps. Plus loin. Le plus longtemps et le plus longtemps. Bah, regarde. Oui, ça va. Expliquez comment. du coup, qu'on a fait on a fait en sorte qu'il euh, y ait du coup, une grande, euh, une grande voile, quoi, une grande surface, pour que ben, ça puisse voler longtemps, qu'il y ait une grande portance. En fait. C'est ça. Ouais. -ce que, alors, on peut expliquer. Euh, euh, on voulait qu'au lancer, euh, les ailes se plient. Pour pouvoir avoir plus d'aérodynamisme. Et quand la vitesse serait diminuée, les ailes se seraient déployées pour pouvoir planer le plus loin possible. voilà Et Alors pourquoi ces modèles étaient inspirants particulièrement Pourquoi vous pensez que c'était ces modèles-là qui pouvaient vous emmener à planer le plus longtemps possible De base, on avait pensé à, à un modèle d'insectes ou de chauve-souris, sauf qu'après, à cause de la difficulté de la structure, surtout, on s'est plutôt rabattu sur un papillon. Euh, sur le papillon, on a pris l'idée de la grande voile, mais en même temps, on s'était dit qu'au lancer, avoir une grande voile, ça pouvait freiner l'accélération. Et du coup, j'ai eu l'idée de pouvoir plier en quelque sorte la voile pour qu'au lancer, il prenne l'accélération, mais que quand ben, il commence à perdre sa vitesse et à tomber et puisse déployer ses ailes de manière à pouvoir planer doucement vers le sol. Okay. Et Alors vous l'avez testé? Oui, bien sûr. Ouais. On a... Ça va tourner comme ça et se rabattre. Donc là, il n'est pas fini complètement, dans ça C'est ça oui. okay. Donc la phase de test euh, verdict n'a pas encore été... Ça. On n'est pas encore su... C'est euh, le premier point. Il faut scotcher, scotcher euh, les ailes. Ah, bon courage. Merci. Merci. Voilà, alors, euh, je, présentais projet, enfin, je, donc, euh, je vais vous présenter un projet, je suis professeur ancien de l'ingénieur, donc je vais vous présenter mon élève Selma, qui lui a travaillé sur déjà connectés donc il va vous expliquer euh, comment ça fonctionne, et tout. je lui laisse la parole. À Bonjour. toi. Bonjour. Euh, alors, je vais vous présenter mon projet euh, d'alien ici. Ce sont les jalousies euh, connectées, c'est-à-dire qu'elles sont motorisées et qu'il faut les le contrôler à distance. Bon. Euh, alors. On peut les... On peut et fermer la jalousie grâce au bouton. Okay. Et aussi, on peut manipuler grâce à une application reliée au bouton. À la campagne du lot. On peut euh, ouvrir. Et encore fermé. Maintenant, on a un deuxième mode, le mode automatique. Il est contrôlé par le, un capteur, un solaire, qui permet de détecter le jour et la nuit. Et ce se, se ferme. Est-ce que, est que tu as observé euh, des modèles qui faisaient tout ça de manière passive, notamment dans le vivant euh, Non. Je t'invite à regarder, à explorer un petit peu ça, parce qu'il y a des choses très intéressantes notamment les, les façades de ITKE, qui, sont un, qui est un laboratoire allemand, de, de, de, l'Institut de, de Stuttgart, qui travaille beaucoup sur des façades adaptatives et qui vont être des façades autonomes, souvent. Alors, par exemple, ils se sont inspirés de la pomme de pin, qui, euh, la pomme de pin, en fait, s'ouvre et se ferme selon l'humidité. Et c'est un système de bilame. En fait, quand l'humidité change, la surface supérieure va se tordre et la surface inférieure ne va, va, va pas se tordre. Ça va ainsi ouvrir ou fermer. Ça, c'est complètement passif et ça n'utilise donc pas de matériaux euh, rares et pas non plus d'énergie électrique ou d'autres typologies d'énergie. Ça peut être des améliorations peut-être pour, pour arriver à avoir un système plus résilient encore qui permet d'être passif. Okay. Euh, J'avais oublié de préciser que ce système est alimenté par un panneau solaire qui le rend euh, autonome en énergie. Ouais, c est, c est... Ouais. Après, tu connais l'analyse de cycle, de, enfin le, le temps de vie d'un panneau solaire euh, Pas non. Juste peut-être à un moment, il faudra sûrement le changer. Et donc, euh, c'est vrai que c'est un système qui fonctionne à l'état, ça peut être intéressant d'avoir. Puis, si, as, si à un moment, ton système commence à devenir, là, tu as que deux pales, mais si tu veux essayer d'énergétiser une façade entière, et le, et le rapport énergétique va devoir devenir beaucoup plus élevé. Donc, il va falloir que tu augmentes ton, ta surface en panneaux solaires. Oui, bien sûr. Donc, tu es dépendant d'une énergie quand même. Des oui. idées d'amélioration. D'accord. Merci. Félicitations, joli boulot. Très complète. Merci. Merci, merci, merci pour, ces, pour ces projets présentés au Fab Lab de, de Bainbridge. Euh, Hugo Bachelier, moi je te propose de faire un petit multiplex hein, pour voir un petit peu la, la, la finalisation euh, du hackathon parmi euh, l'ensemble des Fab Labs connectés, et auquel cas, faire, faire des immersions au sein de ces Fab Labs hein, pour voir un petit peu, euh, peu l'ambiance. Hein, et en euh, binôme, je te propose de, de, de, de, commenter, de commenter cela. OK ça, ça te va C'est parfait, allons-y. Un petit voyage, en immersion. Alors, une immersion. Dès qu'on a un Fab Lab qui est connecté, qui est disponible, hein, ben on y va dès qu'on a un interlocuteur sur place. Bonjour, où est-ce qu'on est actuellement Fab Lab Jarry, non, c'est pas ça. C'est ça, Fab de Jarry. Messieurs, on vous écoute. Euh, je rappelle le capitaine Bonjour. Bonjour. Ici C'est Marsu, comme le Marsu Culami. Et euh, donc euh, secrétaire au Fab Lab. Et nous avons ici euh, Ted, bonjour. Fab Lab de Jarry, ben, on est sur euh, ce projet depuis ce matin, on essaie de concevoir un, un système voilà, euh, orienté sur la récupération de bouteilles en plastique et qui fera certainement l'objet d'un vol, euh, on espère, euh, à la fin de cette journée, euh, très intéressante et enrichissant. Voilà. Donc on y travaille durement. C'est quoi l'intention attention avec la récupération Vous voulez arriver à faire quoi après Alors, du, le, principe, le principe de base, de base déjà, c'est le, le recyclage. Donc, du recycler du plastique de bouteille. Puisque la bouteille, maintenant, c'est un élément qu'on trouve dans la nature, partout, n'est-ce pas Hélas Et donc, ici, vous avez des bouteilles de plastique recyclées qui euh, vont utiliser l'effet Magnus. Euh, donc, qui est un effet qui crée euh, une dépression d'un côté et une surpression de l'autre côté en tournant. Euh, le vent euh, fait tourner les, les bouteilles, crée une dépression d'un côté et c'est ça qui va faire voler l'appareil pour Donc, après c'est euh, plus artistique ou c'est l'intention étant d'arriver après à générer du, du mouvement alors il, il faut alors, tout ce qui est fait au Fab Lab euh, peut être utilisé à vocation artistique n'est-ce pas, enfin là vous avez véritablement une aile si vous la regardez euh, à l'horizontale et lorsqu'il y a du vent elle s'est mise à tourner, mais le capitaine qui arrive avec son grand chapeau expliquera ça beaucoup mieux que moi. Je vous présente le capitaine Kurt. Très bien, euh, le problème. Alors, vous dit, tu as expliqué quoi exactement j'en étais Est-ce que ça a une vocation artistique Peut-être, j'ai répondu à la question, voilà. Un. Est-ce uniquement une vocation artistique ou y a-t-il une intention fonctionnelle Ah non, non, pas du tout, parce que, voilà, on va, on va, on va partir du... Du principe fondamental qui est l'effet Magnus, puisqu'on parle de biomimétisme, donc on est quand même resté dans le cahier des charges, pour au début. C'est-à-dire qu'on s'est inspiré des, des graines d'arbres à haricots, comme on dit en métropole. Ça s'appelle les graines de... En fait, c'est le principe qui fait qu'une une graine qui va tomber de l'arbre en tournant sur elle-même va subir une portance. Donc on a cherché d'où venait cette portance. Et on va trouver, voilà, l'effet Magnus qui permet effectivement de, de générer une portance entre la différence de pression qu'il y a au-dessus et en dessous de l'aile. Après, on a travaillé sur du plus gros, évidemment, à base de déchets, parce que c'est ce qu'on peut faire. Et on en a sorti une deuxième version, un peu plus volumineuse, mais toujours basée sur le, le principe de l'effet Magnus, donc un principe de physique bien connu des euh, gens qui font de la physique. Donc, qui est observé. Donc ça va, et on a cherché des dérivés de ce principe qui aurait pu nous aider à mettre au point le hackathon. On a trouvé des jouets d'enfants qui étaient tout ça, et on s'est dit, bon bah c'est bien, mais vu qu'on n'a pas le droit d'acheter quelque chose qui existe déjà, donc c'est mort. Mais on s'est dit, il y a peut-être quelque chose, en dérivant avec l'équipe, on s'est dit, mais ce sont des ailes rotatives, euh, effectivement il y a, il y a de l'énergie cinétique au niveau des ailes. On s'est dit, mais pourquoi ne pas dériver le principe du hackathon qui était de faire voler un, un, un avion, ben nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de, de détourner, comme on fait souvent dans les Fab Labs, et donc on va faire un cerf volant sauf qu'on va utiliser l'énergie des pales pour faire tourner le moteur en inversion et en faire un générateur. Et donc, on a mis au point un design d'un châssis Edel à base de ce qu'on a vu tout à l'heure, à base de récupération, et on est en train de, de finaliser... Ce qui se passe ici, c'est-à-dire le cerf-volant, est entièrement fait en bouteille plastique, en imprimante 3D et en baleine de parapluie. Bon, là, on est en train d'assembler la deuxième aile, mais qui permet effectivement de convertir cette, euh, cette énergie de, de rotation d'aile lorsqu'on fait voler dans le vent. Un petit bout qui est tombé, c'est pas très grave. Euh, avec une, une poulie à l'intérieur qui va permettre de transmettre le mouvement euh, cinétique à l'équivalent d'un moteur qui est devenu en fait une dynamo et qui permet de charger une batterie. Donc en fait, on est, on est vraiment dans ce que fait le Fab Lab et ce que j'encourage à faire les gens des Fab Labs, c'est-à-dire de partir d'une idée de base, de la dériver et de la faire évoluer sur quelque chose parfois de complètement différent, mais qui a un potentiel à la rigueur bien plus grand que ce qui était prévu au début, parce qu'au début on avait l'intention de dépenser de l'énergie pour essayer de faire voler quelque chose, un minimum mais au moins de, de tenir quelque chose en substantation. Et là on est parti sur quelque chose qui nous, nous intéresse beaucoup plus au sein du Fab Lab, c'est la capacité de pouvoir produire de l'énergie à partir de quelque chose euh, qui au début n'était pas forcément fait pour. Là on travaille avec du plastique euh, de récupération, donc euh, si on prend un petit peu les défis qu'il y avait sur le, le type du hackathon, euh, on parle nous de faire des choses à partir de plastique qui viennent des déchets, on parle de faire quelque chose de réparable, donc c'est vrai que des volets de plastique, il y en a partout et c'est vraiment pas un problème de trouver de la pièce. Euh, on parle de voler le plus longtemps possible. Nous, tant qu'il y a du vent, bah, ça vole. Donc, on est parti sur une, une mise en suspension pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines sans problème s'il y a du vent. Euh, on parlait de voler plus longtemps. Bah, je pense aussi que là, on n'a pas de limite. Enfin, je veux dire, on est sorti un petit peu du cadre de ce qui était proposé au départ, mais en gardant quand même l'esprit du hackathon, ce qui fait que c'est vraiment... Ça, en fait, l'idée du Fab Lab de Jarry, c'est d'aller de, de, plus loin que ce qui était proposé au début pour aboutir sur quelque chose qui, au final, est peut-être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus, euh, je dirais, euh, bénéfique pour la planète et beaucoup plus ambitieux. Voilà. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu dur sujet mais c'est volontaire. Ça fait partie de l'ADN du Fab Lab. L'intention de la bio-inspiration, le biomimétisme, dans sa définition, c'est s'inspirer du vent afin de résoudre les enjeux de la transition environnementale. Voilà, donc là, on est carrément dedans, puisque nous, on s'inspire de la graine de… Je crois que c'est du chat, chat quelque chose, chat chat nia, je ne sais plus. Enfin, bon, là, on l'a en, en machine. Et euh, c'est vrai qu'en parlant sur, sur cette idée de biomimétisme, on est parti sur, effectivement, euh, le cahier des charges qui était initial de faire un avion. Donc, c'est ce qu'on a fait. Le cahier des charges n'était pas, pas, pas, de euh... pas. pas de faire un avion, je crois pas. Pardon Le cahier des charges n'était pas de faire un avion de faire vérifier. quelque chose qui vole de, de faire quelque chose qui va loin qui arrive à atteindre à, voilà mais après il peut voler il pourrait arriver à tracter on peut imaginer pas bah là, de choses là notre... c'était quand même de produire de l'énergie au départ c'est vrai qu'on a un petit peu changé les règles du jeu euh, même si après on peut faire un concours de hauteur on peut faire je veux dire on, on a quand même des choses on parlait de, de trouver les pièces détachées facilement et de travailler du, sur le matériel de récupération on est à fond dedans donc c'est vrai qu'on a quand même les défis du Fab Lab, enfin les défis du hackathon, mais on a un petit peu dérivé, et c'est ce qu'on fait souvent chez nous, c'est qu'on ne se limite pas au cadre de ce qui nous a été imposé, ce qui a été demandé, et on part, on élargit le champ beaucoup plus loin, beaucoup plus grand, et, et là c'est ce qu'on est en train de faire. Quoi. Je veux dire, l'équipe a commencé à bosser sur les, les petits trucs à base de, de, de timbales de, de timbale en carton que j'ai montré tout à l'heure, et puis très vite on s'est dit, mais tant qu'à faire, pourquoi pas aller plus loin et et je dirais dépasser tout ce qu'on a vu en taille de, de matériel fourni et tout ça pour faire quelque chose de plus gros. Et puis aussi essayer de voir si on peut partir sur la transition écologique, la transition énergétique. Et puis envisager, pourquoi pas demain, des éoliennes, des éoliennes qui vont être au sol, ben plutôt ça va être plutôt des, des systèmes qui peuvent être emmenés par le vent en hauteur, ce qui fait qu'on on évite le bruit. Il enfin, y, a, y a plein de choses qui méritent à, au moins d'être essayées et d'être testées. Et c'est ce qu'on se propose de faire dans le Fab Lab. Génial. Voilà. Alors, vous avez testé votre premier prototype alors non parce que là on est en train de signaliser la deuxième aile parce qu'évidemment vu qu'on est hors gabarit euh, les pièces ont été euh, je dirais, modélisées spécialement pour ça, euh, ça a pris un peu de temps, on a aussi euh, quelques contraintes au niveau de la résistance des matériaux parce qu'évidemment nos pièces on est sur une version euh, bêta euh, 1.0 donc c'est la première fois qu'on fait ça, euh, donc c'est vrai, vrai qu'au niveau des y a encore des choses à voir mais on espère bien tout à l'heure au moins avoir un modèle qui sera présentable en entier avec les deux ailes et le corps. Et puis, euh, je pense que après quelques petits crash tests qu'on va faire, peut-être hors euh, hors à ans, mais j'espère bien qu'on va aller jusque sur la côte du Moule, la ville qui se trouve que tout le monde connaît ici et qui est très très très très, très ventue, pour justement tester le cerf-volant en vraie grandeur et essayer de le faire décoller et voir ce que ça donne. Attention, trop de vent, hein. peut-être que vous avez des problèmes de. de C'est pour ça qu'il leur... va falloir doser. <rire> ça fait partie du jeu. Euh, on parle d'expérimentation, on parle de de versions successives, nous on a l'habitude de travailler comme ça, c'est ce qu'on fait sur tous nos projets, donc on sait très bien que le premier cerf-volant, on va le tester jusqu'à ce qu'il crache, parce que c'est là vraiment qu'on pourra travailler sur la version oh. 2, et c'est comme ça qu'on va avancer, donc ça c'est vrai que pour nous c'est un hackathon, euh, ici là, pour participer au hackathon, mais je vous garantis qu'au lab ce type de projet, si ça se trouve, il va faire des petits derrière, et, et le hackathon ne va pas s'arrêter ce soir pour nous, quoi. ça fait partie ah bah, des choses, ça fait partie des choses, et qui vont euh, qu sûrement perdurer au Fab Lab, parce que le fait de penser à produire l'énergie, ça fait partie des choses qui nous, nous motivent depuis trop longtemps. Euh, on parle souvent de solaire, on a trouvé un brevet dans le domaine du solaire il y a quelques années. Euh, là, on parle de l'éolien, nouvelle version, nouvelle, nouvelle façon. On s'est renseigné sur Internet, il y a très peu de choses qui existent dans ce domaine-là au niveau de l'effet Magnus. Donc l'effet de, de planer avec un, une aile rotative, même si ça a été inventé en 1920, je crois, avec le premier avion sur ce principe-là, mais ça a été un petit peu laissé de côté depuis le temps. Alors qu'il y a des japonais actuellement qui travaillent sur des éoliennes qui sont propulsées par de l'effet magnus, je vous invite à aller les voir sur YouTube, allez voir, il y a, a quelqu'un qui travaille là-dessus. Il y a plein d'avantages technologiques, techniques, qui n'ont pas été exploités, qui n'ont pas été, euh, je dirais, approchés par les, par les scientifiques et les techniciens. Et donc, nous, ce qui nous intéresse souvent c'est justement les domaines sur lesquels personne n'a été. Faire un avion qu'on peut retrouver dans le commerce, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est justement d'essayer de trouver des idées qui n'existent pas, et, et je pense que c'est là, vraiment, qu'on va réussir à faire quelque chose dans le temps. Et tu voilà. Que, euh, merci pour ça. Et tu disais qu'il y avait donc une graine qui… Euh, oui, alors, qui, on, on recherche le… Normalement, ça s'appelle l'arbre haricot en, en France. Euh, on a trouvé ça euh, sur, euh, sur Internet. Euh, je, vais, je vais retrouver ça, si, euh, si je peux te faire passer l'info plus tard. En fait, c'est une graine qui est faite exactement ça. La graine est au centre et on a deux ailes qui sont dans le même sens de rotation ce qui fait que la, la, la graine tourne vraiment dans ce sens là c'est exactement ce qu'on a pris euh, ça fait partie des utilisations de l'effet Magnus au niveau de la nature on a trouvé un autre exemple je crois que c'est une, une larve de, je ne sais plus si c'est un, un insecte qui justement a trouvé la solution pour aller plus loin lorsqu'il saute d'utiliser l'effet Magnus c'est à dire qu'il tourne sur lui-même et le fait de tourner sur lui-même il va planer plus longtemps pour atteindre une distance plus longue. Euh, c'est les deux exemples qu'on a trouvés de l'effet Magnus dans la nature. Bon Après, il y a les effets physiques purs. Euh, Lorsqu'on on on fait une balle liftée au football ou alors au baseball, le fait de faire tourner la balle sur elle-même, il y a une différence de pression entre les deux côtés de la balle. Donc, la, le côté de la balle qui vient vers nous et le côté de la balle qui part vers nous n'ont pas la même pression. Et ce qui fait que tu as une trajectoire incurvée lorsque tu fais une balle liftée, en fait, ça, c'est l'effet Magnus. Donc, on est, plus dans le, enfin, on est dans le biomimétisme et dans, dans la physique plutôt que le biomimétisme mais la nature ouais. utilise aussi cet effet là sur les graines notamment de, de cette plante on utilise des phénomènes physiques hein, souvent. Ouais. Bah, toujours oui de toute façon mais je veux dire c'est là dessus alors c'est vrai que c'est un effet qui est connu depuis les années 1900 mais c'est vrai que dans l'industrie il est quand même relativement peu utilisé et c'est pour ça que le, le champ d'exploration des fablabs sur cet effet là en particulier bah, il y a encore sûrement plein de choses à trouver parce que à force de tous vouloir faire du solaire, à force de tous vouloir remettre des panneaux qui viennent de Chine sur nos toits ben on oublie qu'il y a peut-être des solutions qui, qui mériteraient d'être développées, qui seraient peut-être plus économiques au niveau bilan carbone et tout ça. Donc, je pense que les Fab Labs, ce qu'il faut retenir, c'est justement pouvoir expérimenter des choses qui n'existent pas encore ailleurs, parce qu'on n'a pas la contrainte d'être forcément obligé d'aboutir sur quelque chose de, de financièrement intéressant ou de financièrement très, très efficace dans un domaine précis. Par contre, ça permet de déclencher d'autres idées et de déclencher d'autres recherches. Qui peuvent, elles aboutir sur quelque chose d'intéressant au niveau technique ou, ou financier? Donc, voilà, c'est un petit peu ce que, ce que nous on essaye de faire au Fab Lab, et c'est comme ça qu'on a traité le hackathon. On s'est dit, ben voilà, on va sûrement sortir du cadre au bout d'un moment, mais c'est pas grave parce que le but c'est de faire quelque chose qui va durer dans le temps et d'explorer de nouvelles voies. Ah ouais, tu n'as pas besoin de te justifier, c'est top d'avoir fait ce pas de côté. Voilà. Peut-être dans le <rire> euh, un aspect euh, sur le. Un un, D'autres graines qui ont des, des effets de planage qui sont très intéressants, c'est le pissenlit. Je sais pas si vous êtes un peu... Le pissenlit avec l'espèce d'antenne un peu comme un hélicoptère. Il, faut un il y a la graine d'érable aussi, mais la graine d'érable, il n'y a qu'une seule graine avec une seule aile. Tout ça, c'est des choses qu'on a vues. Le pissenlit, euh... a... le pissenlit, un, a un, pissenlit fait... un phénomène de vortex un peu particulier qui, qui a été décrit il n'y a pas très longtemps, qu'on n'avait pas encore mm -hmm. observé. Bah, j'ai vu ouais. notamment sur internet que sur la, la base de la récine d'érable, ils ont commencé à faire des drones avec euh, un seul moteur et une seule hélice qui, oui. qui volent en plus euh, de manière décentrée, c'est-à-dire que le corps du drone est au centre et on a une seule hélice qui va tourner autour et ils ont fait un drone euh, sur ce principe-là il n'y a pas longtemps aussi, j'ai vu ça ouais. euh, puisqu'on est un peu à l'affût de tout ce qui vole euh, un petit peu étrange et donc on a trouvé ça assez rigolo, ouais, effectivement. Non, regardez, je ne sais pas ce que c'est le système de vortex au de la graine de pissenlit, mais il y a un autre système d'appel d'air qui pourrait être complémentaire à ce que vous êtes en train de développer pour arriver à avoir de l'importance. Euh, qui pourrait fait, développer, il faut regarder. Euh, je vais essayer de regarder ça, avant, tu mm -hmm. okay, moi. Moi, j'ai un le nom de la graine. C'est l'arbre à Je sais qu'ici, on vous a dit qu'il y en avait au niveau du, de l'entrée du lycée ou du collège de Marie-Galande. Je vais prendre nos abonnés et l'info il y a un jour ou deux. Euh, quand on a commencé à en parler, on a dit, mais il y a un lycée, effectivement, sur marie je crois qu'il a ce type d'arbre juste à l'entrée du, du collège ou du lycée, donc s'il y a des gens là-bas. Ben... Ah, il, il faut le récupérer pour, pour observer, explorer et l'avoir à côté du proto, ce serait génial. Ben, je vais retrouver l'élément, je vais, je vais le, le mettre de côté, parce que je l'ai posté sur le groupe du Fab Lab, justement, lorsqu'on a commencé à travailler là-dessus. Ouais. Et euh, je pourrais te dire exactement le nom. Ah non, catalpa. le catalpa, ça s'appelle. Si tu cherches catalpa, tu vois la graine. On peut peut-être la montrer. Euh, Marcus l'a retrouvé à l'écran. C'est vraiment cet effet-là, c'est-à-dire une, une, une hélice avec la graine au centre. Je l'avais trouvé, mais j'avoue que j'ai pas encore trouvé de vidéo. Pour l'instant, c'est. C'est. Moi, je suis devant la même photo. Ça va se, se mettre en... Voilà. Donc, système Voilà. Donc, c'est cette graine avec le schéma qui explique qu'elle tourne effectivement dans le même sens d'un ou à l'autre. C'est une architecture assez particulière qui n'est pas vraiment identique à ce que vous avez développé. Enfin, visuellement, en tout cas, peut-être qu'il y, y a des optimisations soit à aller chercher dans votre modèle, soit... Parce que enfin, souvent il y, a, il y a des trucs intéressants quand on pousse encore plus le modèle que quand le modèle ne ressemble pas à ce qu'on qu sait faire est qu y a le... alors nous on a la contrainte aussi de la forme de la bouteille plastique parce qu'on travaille avec une forme qui est thermoformée euh, sous pression euh, donc il faut qu'on fasse des portions de bouteilles plastiques pour faire un petit peu une forme d'elle comme celle qu'on veut, qu veut réaliser mais ça, ça fait partie des contraintes techniques puisqu'on a décidé de prendre le défi de travailler avec des déchets donc ça nous nous adapter aussi au niveau du design. Bon, eh bien, bon courage pour cette finalisation de premier proto Très bien, on est dessus. Merci, merci. Beaucoup. <rire> Bravo à vous. À bientôt. à bientôt. Merci, merci pour ce pour ce bel exposé et euh, pour cette belle perspective. Hein. Euh, donc l'hackathon les, euh, les, euh, est fini, hein, normalement dans, dans, dans tous les Fab Labs qui se sont positionnés. Euh, ils ont été prévenus. Donc maintenant on passe à la, à la phase où ils vont euh, exposer leur, euh, leur, euh, leur projet euh, sous forme de pitch, hein, on peut le dire ainsi. Euh, donc dès qu'on a un lycée qui est, euh, qui est connecté, Saint-Georges est connecté. Donc euh, on y va messieurs, qui pitch Bonjour. Est un monde qui réserve énormément de surprises et justement on a essayé s'inspirer de ces surprises pour créer. Est-ce que, est-ce que, est-ce est que tu, tu peux parler fort, un petit peu plus fort, s'il te plaît, et plus lentement Merci. D'accord. Euh, la nature fait partie de notre monde et elle a énormément, énormément de surprises caché dans différents endroits et justement on a essayé de s'inspirer de ces fameuses surprises pour créer un avion capable de voler, un prototype d'avion capable de voler, euh, sauf que du coup tout d'abord on a commencé par chercher euh, différents, tout différents prototypes à partir de différents animaux, on a tout d'abord euh, essayé le plus rapide le, le faucon compé le compérista le compédrin on a essayé également euh, le condor le condor et je crois que c'est l'albatos non, non non non non non euh, c'est le bon ressources au final on a choisi au final on a choisi le compédrin pourquoi Parce qu'en fait, euh, c'était le design qui, pla qui plaisait le mieux. Parce qu'on a fait à partir d'un mode démocratique. C'était celui qui plaisait le mieux. Et au final, c'est comme ça qu'on a commencé nos recherches. C'est-à-dire, on a essayé différentes mesures on a essayé de voir quelle était la meilleure manière de faire voler ce fameux avion. On a fait un squelette on a fait le squelette de l'avion on a fait le prototype alors au début on a un petit peu galéré on a fait quelques tests mais malheureusement c'était critique mais bon en vrai du coup on va présenter euh, le président le puis le le le le au final non mais ça se bon. au final voici le résultat le résultat on a essayé avec un prototype ou du moins une maquette, on a essayé avec une maquette et malheureusement on n'arrivait pas à faire voler cette maquette et c'est le premier vol de notre petit duel, bon, on ne sait pas comment ça va se passer, je laisse ça mais... alors l'objectif juste là c'est qu'il aille le plus loin possible c'est ça, vous avez choisi le but, oui, le but est qu'il aille le plus loin possible, euh, on a ici, on s'est mis sur la vitesse pour essayer d'atteindre une distance euh, le plus rapidement possible, voilà est ce que ça a touché ah. Voilà, coup, euh, on peut voir qui bon, voilà, mais il ne voit pas à la distance qu'on voulait parce que de, de la distance de Table là oui. En fait, notre but était d'atteindre les deux tables au fond. Sauf que, malheureusement, on n'a pas Donc là, par rapport à un avion en papier, finalement, vous êtes moins bon. Vous pouvez répéter ce texte. Je disais, donc là, par rapport à un avion en papier, vous allez un peu moins loin. Euh, sauf qu'en en fait, le truc c'est qu'on a essayé, cet avion n'est pas un avion papier, on a essayé avec des matériaux euh, comme le bambou, non. un matériel euh, similaire et de bambou, et on a essayé de gérer le poids de, de l'avion, sauf qu'on a tombé sur diverses difficultés, et on a appris énormément de choses, notamment sur les avions d'aujourd'hui, et euh, sur surtout sur les animaux en fait. Parce qu'en fait les animaux pour voler, ou du moins plutôt pour planer, pour certains d'entre eux, ils utilisent le vent des côtés de leurs ailes. Avec euh, le vent des côtés de leurs ailes. Et avec la petite. <rire> J'ai oublié comment, mais en fait, c'est quelque chose. Le fait une manœuvre. Le fait une manœuvre dans l'aviation actuellement alors je suis pas familier 100% avec les mais notamment les, les, les, les ailes d'un oiseau c'est aussi en volume et c'est d'ailleurs le mécanisme qui fonctionne pour les pour les avions c'est parce que on a un volume plus élevé en on a un arrondi vous connaissez peut-être le mécanisme de qui permet à à une aile de, de se soulever, c'est parce qu'il y a une dépression en haut par rapport à en haut, parce qu'on a, un, a une courbe au-dessus qui va augmenter la, la distance du trajet que l'air va devoir faire pour arriver d'un point A à un point B, et en dessous, c'est plat ou alors un peu arrondi justement. Donc, la courbe, pour arriver, pour que le vent, le vent qui doit passer par en haut ou par en bas, il met plus de temps ou il met moins de temps. Donc, il y a une pression ou une, sur, une surpression. Et cette, cette, cette différentielle de pression qui va permettre à l'aile la à la, à de se soulever. En fait, on observe un peu la même chose sur des ailes d'oiseaux. Elles vont avoir des volumes différents à différents endroits. Vous avez produit une aile qui est fine. Partout. Alors après, des avions en papier ont aussi des ailes fines partout. Donc, il y a quand même un système qui peut fonctionner avec une voile linéaire. Mais euh, là, ce que vous avez vraiment juste observé, c'est la forme. C'est un, un, une inspiration de forme. Peut-être que vous auriez pu aussi regarder quels étaient les, les trucs qui se, qui se ressemblaient entre tous les oiseaux. Qu'est-ce qui, entre tous les oiseaux, avait une forme de, identique qui pouvait vous, vous amener à des, à des conclusions Peut-être, par exemple, le volume de l'aile, peut-être la distance entre... Eux. Et alors, il y a certains oiseaux qui ont des formes un peu particulières parce qu'ils ont des... Ils ont des, des, des fonctions particulières dans l'écosystème. Certains vont vouloir aller très vite. Certains vont vouloir être très silencieux, comme les chouettes ou les hiboux. Elles font des battements d'ailes qu'on n'entend pas du tout. Ça, c'est au niveau des pluies. Euh, D'autres vont vouloir euh, vont, vont, vont voler pendant des dizaines de milliers de kilomètres sans se poser. Donc, vont avoir besoin de planer longtemps ou d'avoir des vols longs. D'autres vont être plutôt sur euh, la maniabilité dans, dans des milieux à risque, euh, en forêt ou autre. Et là, il faut observer la différence des, des designs. Vous auriez pu, vous pourriez, là, par exemple, vous poser la question de, avec votre objectif que vous voulez faire, c'est d'aller peut-être très loin ou d'arriver à voler longtemps ou alors d'être hyper précis. Eh bien, quelles sont les espèces qui ont des designs qui pourraient répondre à cette problématique-là au regard de leur fonction biologique Certaines espèces ont envie d'être très précis ou de voler très longtemps. Donc voir comment Qu'est-ce qui fait que ça marche et là, ça va peut-être vous donner des idées pour améliorer votre, votre prototype. Ok. Mais en fait, on avait, en fait, on avait étudié plusieurs formes d'oiseaux avant, avant qu'on choisisse, choisisse le faucon. On avait étudié le coudeur des zones. Et un autre oiseau, on avait. Euh, euh, Cet oiseau-là parcourt euh, trois océans par année. Trois océans par année. Non, ceci est plus du nôtre. Et alors, pourquoi vous avez sélectionné celui-là Juste pour la forme, parce que je vous le trouvez plus esthétique ou Non, a on n'a pas de... sélectionné pas... juste pour la forme, on s'est dit que… C'était le rapport... plus simple à réaliser. Non, non, non, non, non ce n'est pas... pas que c'est de... le plus simple à c'est que pour que vous aller le plus possible, nous, on s'est dit que c'était peut-être par rapport à la vitesse. Oui, on avait fait des recherches aussi pour les différents objectifs qu'il y avait pour ce qui est de la maniabilité et de la précision, on avait fait des recherches pour le colibri donc Olympique, si je ne me trompe pas, est l'un des oiseaux les plus au monde, c'est-à-dire que grâce à ses milliers de battements par minute, il est, capable de contrôler, euh, son, il est capable de contrôler sa trajectoire, même en arrêt, ce qui est assez rare chez les oiseaux, je crois. Donc, euh, à la base, on voulait faire quelque chose de précis, sauf qu'au final, on s'est plutôt porté vers euh, le voyage long, dis-moi, un long voyage sous. On sait, on est allé plutôt vers des espèces comme l'albatros ou encore le condor. Et même le faucon, le faucon on s'est dit que si, si, une vitesse est, si une distance est parcourue vite, même si l'oiseau ne vole pas forcément bien, on réussirait au moins à, atteindre, à atteindre la position. Sauf que euh, on n'a pas réussi. Notre objectif n'a pas été atteint. Et Je pense qu'on va tous réessayer. Notre foi. Notre foi. par exemple euh, vous êtes penché sur l'écureuil volant qui était une des fiches qui vous avait qui plane qui lui permet d'aller loin On s'y posé des questions sur pourquoi et comment il pouvait aller loin et justement c'est ce que je dis pour reprendre ce que je disais tout à l'heure là on a justement on a un pi. on a en fait il, par rapport à un processus du côté de l'aide, c'est à dire les deux côtés de l'aile, ce, ce qui permet de faire voler un avion, c'est déjà la propulsion et la vitesse, mais également le vent. C'est-à-dire que le vent va exercer une pression au niveau de l'avant de l'aile. Si j'ai bon souvenir, on l'appelle l'aile d'attaque. Et en fait, en dessous de l'aile, il va y avoir une pression qui va chasser l'air, petit à petit, c'est-à-dire que l'avant de l'aile est plus gros que l'arrière. On a trouvé que c'était assez compliqué euh, de gérer ça, surtout le, dans le temps qui nous est imparti. C'est-à-dire qu'il fallait gérer le poids des deux côtés de l'aile la Du coup, on s'est plutôt penché vers une solution plus simple, tout en respectant notre principe d'utiliser des choses écologiques. C'est-à-dire qu'on euh, a, on a récupéré euh, des branches de bambou C'était assez compliqué. On a également imprimé différentes parties en partie à l'imprimante 3D pour essayer de couler et euh, on a également fait plusieurs montages on a réessayé réessayé et c'est ça qui nous a, on a perdu énormément de temps dans ces essais et je pense que c'est ça qui a fait qu'on a malheureusement raté un petit peu notre premier essai avec cet avion. Pas grave, c'est comme ça qu'on apprend c'est en échouant qu'on apprend maintenant qu ah j'imagine que vous avez retenu plein de trucs moi, j'ai plutôt une mémoire de poisson rouge, mais je suis sûr que ça n'a que mes camarades qui se présentent retenu. Donc, euh, je, pense, je pense que je vais essayer de m'améliorer de mon côté, je ne sais pas pour les autres, mais ça m'a donné envie d'aider un petit peu la nature et de m'en inspirer pour l'avenir. Bonne conclusion. Très bien, très Bonne. belle conclusion. Ça montre très bien l'esprit euh, FabLab, hein, où on, on commence, on expérimente, on essaie, on se trompe, on échoue peut-être, mais surtout on n'abandonne pas. Et donc c'est bien, bien la, la, la belle conclusion qu'il nous a faite, hein, c'est qu'il va continuer, il va essayer, et je pense bien sûr qu'il qu y arrivera. Euh, on passe à un autre lycée pour voir euh, euh, le résultat de leur hackathon, toujours pareil hein, sur, la, sur le biomimétisme hein, euh, et le vol à travers celui-ci. Euh, on est où actuellement Lycée Raoul, Georges, Nicolo Ils sont, qui sont en retard. Les derniers préparatifs. Les derniers préparatifs. Allez-y. Bah, ah. Ça me fait du Alors, qu'est-ce qui parle qui est-ce qui va allez, pitcher allez, le projet on maintenant On vous écoute. Vas-y, Sabine, vas-y. N'est-ce pas là. <rire> Donc euh, déjà, pour l'aile, on s'est expliqué des... Attends. montre le Les choses, oui. Alors, si tu, peux parler, si, si, si tu peux parler plus fort et plus lentement, s'il te plaît. Merci. Et, et peut-être nous présenter aussi l'objectif ouais. que vous étiez donné pour ce hackathon qu'est-ce que vous aviez à cibler Quel objectif euh, était ciblé oui. pour le hackathon Qu'est-ce que vous deviez euh, réaliser Alors, euh, on devait réaliser un objet volant euh, inspiré de la nature. Donc, euh, le concept de bio oh. Moi, je suis timide, allez-y. Allez-y, allez-y. allez Allez-y, il n'y a pas de notion. Euh, du coup, donc euh, on a fait, on a chacun fait, on a parti sur trois modèles différents, et euh, donc, au final, on, on arrive à, je sais pas comment on peut appeler ça, un objet volant, on ne sait pas encore parce qu'on l'a pas encore testé. Les ailes ont été inspirées des ailes de chauve-souris. On a une propulsion à hélice et grâce à un moteur à élastique. L'objectif est d'arriver le plus loin possible ou c'est loin, loin ou c'est de voler longtemps c'est de... de... loin longtemps mais pas de précision d'accord oui, ok là on a on a L'armature est le, et le moteur à hélice à, relié à l'élastique, donc c'est ce qui va, c'est ce qui va permettre euh, d'avancer s'il n'y a pas de vent. Donc ça c'est une inspiration de l'oiseau albatros qui lui, qui grâce à ses, ses grandes ailes, il, va... il y a pas de vent, grâce à ses grandes ailes, il va avancer. Donc là, c'est les grandes ailes qu'on a vues tout à l'heure, qui sont les inspirations de l'albatros. Là, c'est pas le moteur. Le moteur, euh, n'a pas ça. On a voilà. Les grandes ailes. Pas la matière. Ok, la chauve-souris là-dedans, j'ai pas compris, pardon. Les... Euh, les, euh, les nervures. On s'est inspiré. Donc euh, les chauves-souris, ils ont des os de la peau, ben nous on a utilisé des nervures. Et euh... Oui, ça leur donne de l'aérodynamisme, les nervures Non, euh, c'est pour les consolider, pour consolider l'aile et lui donner son, son allure euh, aérodynamique. Ah. On te voir Alors par contre, on avait... Expliquez le problème qu'on a eu avec l'impression 3D qui fait qu'on n'a pas le réglage Explique On a des pièces qui coulissent Donc ici on a On, on pourra changer euh, Pour équilibrer notre, notre euh, on, a, on pourra changer l'aile de place Parce qu'elle n'est pas fixe si on... Euh, oui, bah, voilà. C'est le... enfin, ben, Donc c'est un concept assez léger, mais qui va se baser surtout sur ses grandes ailes et son hélice. Voilà. Ah oui, donc vous lui avez quand même mis un planeur à l'arrière, parce que votre moteur était trop long que par exemple sur un sur le schéma de l'albatros pour euh... montrer la queue que vous aviez prévue ah, ramenez la... ils ont fait une queue d'oiseaux euh, normalement on avait prévu une la queue, une... queue. Ouais, queue d'oiseau. normalement euh, ça a tout... créé des trucs. Ça allait déstabiliser le vol. De... Ça le vol de... Alors pourquoi Ça allait déstabiliser le vol. De... Euh, le, le, quand on l'aurait lancé, euh, le vent serait passé par différentes arrêtes et ça aurait modifié la trajectoire. Juste ouais, c'est un peu risqué en effet, mais c'est. Alors on nous a à... marrant. Et ça c'est inspiré de quoi Des feuilles des armes Une nervure des feuilles des armes. Des feuilles des armes. Il y a du fond. Je l'avais chargé pour l'occasion. Les nervures des arbres, les feuilles des arbres ont des. Ah non Pardon Ils étaient inspiré des nervures des feuilles des arbres. Oui, oui, on a vu que le, le, les bourgeons, quand ils éclent, les, les feuilles, elles étaient repliées, elles étaient très molles. Et quand les bourgeons, ils émergent en fait grâce à, à des nervures et à des plis et tout ça, ils se rigidifient. C'était sur. La, la feuille de hêtre, je ne sais plus qu'on a vu... Euh, feuille d'érable aussi. Voilà. D'accord, ça leur donnait quoi comme propriété fonctionnelle intéressante ça ben, De pouvoir être rigide, en fait. D'avoir de la rigidité tout en étant fine, fine et de se déployer vite parce que quand le bourgeon il émerge, voilà, la, la feuille, elle doit vite pouvoir remplir ses capacités de capter la, le soleil, l'énergie solaire. Ouais. Ça lui donnait de la compacité et une capacité de déploiement. Voilà, la compacité quand elle était repliée, les capacités de se déployer vite et d'être rigide rapidement avec une structure très légère. Un autre organisme intéressant pour le déploiement rapide, c'est les coccinelles qui, qui sont assez documentées. Elles arrivent à plier leurs ailes, oui. les déployer de manière très rapide et notamment, je crois qu'en fait, elles envoient du. Vérifier, je crois qu'elles envoient du liquide dedans. Ça, ça vient gonfler l'aile. Ah, comme on fait avec les structures gonflables. Et Je pense qu'on va coller notre avion et puis on va.. Les, alors. Élèves, les élèves ne voulaient pas faire de colle. Euh, ils ont essayé par tous les moyens là, de, de faire des emboîtements, d'utiliser du euh, de faire des agrafes, des, des clous. Mais euh, j'avoue qu'on était obligé d'avoir recours au, à la chimie pour, euh, pour les questions de rapidité surtout et ouais, pour réussir à avancer. vite. Le vivant voilà, est ouais. manufacturé avec de la chimie. Il y a de la chimie partout. Tout est chimie. Mais <rire> bon, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chimie qui ne sont pas métabolisables ou biodégradables. C'est ça. Ouais, voilà, celle-là, elle est fort synthétique, oui. Euh, mais bon, on aurait pu, on aurait pu euh, avoir une bio <rire> <rire> Un peu de bave. Euh, on se met peut-être, juste pour finir, vous met, vous mettez tous ensemble, l'équipe avec, avec le... Mais oui, prenez, le, prenez chacun une partie, à Allez, mettez-le tous ensemble, Ok, bon, on a hâte de voir quand ça va ressembler, quand ça va être collé. Ah, par contre, la queue est dans le mauvais sens. Oui. Oui. Allez, mettez-vous tous derrière, baisse-le un peu. Voilà. Allez, je veux voir tout. Le... Super. Souriez. Vous êtes filmés. <rire> bravo, bravo à vous. Bravo vous, en tout cas, l'esthétique. Bravo, bravo euh, à l'équipe Fab Lab au lycée de Nicolo. On a bien vu euh, une belle euh, initiative, hein, pas encore finie bien sûr, mais qui le, qui, qui le sera bientôt. Et on espère, et on espère voir euh, voler cette, euh, cet avion, si on peut dire ça ainsi. Euh, on continue notre tour euh, des Fab Lab, Hugo. Euh, le prochain, je pense qu'on est à Saint-Martin si je ne m'abuse, le lycée Venom. Bonjour, bonjour. Le son. Oh non, oui, bonjour. qu'il y a du monde. Une Allez, on se groupe. Et on vous attend pour, euh, pour l'exposé. Je vais l'exposer c'est ah, bon, c'est ah, bon. bon, c'est bon hein. non, non, non, non. Ah, C'est je je pas. c'est C'est bon, oui, on va voir. Alors, qui est-ce qui pitch euh, bah, est bon. bon, tu vas commencer à, à, à présenter euh, Bonjour, je m'appelle euh, covid aussi, donc, Alors, si tu peux parler ans. plus fort, s'il te plaît, et euh, plus lentement. Euh, bonjour, je m'appelle covid Jesse. donc j'ai 17 ans. Donc, euh, je, je suis en terminale STI 2D, donc oui. je suis... Oui. Ah, je suis là je suis là pour assister les secondes qui font mon projet mais les présenter bonjour je m'appelle William will je suis élève en seconde 7 et aujourd'hui avec mes camarades nous avons fait cet avion Bonjour, je m'appelle David Kimari. Bonjour, je m'appelle David Kimari. Et comme vous l'avez dit, on a fait cet avion. Um, on a fait, on a imprimé la tête ici, um, dans la, en premier 3D, uh, pour le faire plus lourd, équilibré, plus lourd, parce qu'on a fait les ailes et le queue avec um, du polystérine. Parce que c'est plus léger, comme ça, ça peut voler un peu plus loin et plus vite. Vous voulez faire une comparaison Vous avez fait combien de modèles Vous avez fait plusieurs modèles. Voilà. Ouais. On a fait trois modèles de, de, des avions. Un fait avec carton, un à polystyrène et un fait à partir de, de papier de feuille. Euh, Bonjour, je vous présente. Euh, je m'appelle Marc antoine Lebliswar. Euh, donc du coup, on a fait notre. Euh, ça c'est notre deuxième avion qu'on a réalisé. Oui. Euh, le premier, il est juste ici. Et puis le troisième, il est, est juste ici. C'est celui-là. Et du euh, coup. Euh, pourquoi vous avez opté pour. le... Du coup, euh, on a vu, du. Coup, euh, bah, que, okay. Alors du coup, on a opté d'abord en avion un carton, puisque euh, parce que le, le carton est plus rigide. Du coup, euh, ça, ça a une meilleure résistance à, à l'air. Et la forme euh, du carton, c'est en île-abeille. C'est euh, pour ça que, que c'est une matière assez rigide, comparée au, au papier et au polystyrène. Ensuite, euh, du coup, le polystyrène, comme euh, notre... Euh, c'est un matériau comme... plus léger, mais plus ouais. euh, adaptable vers les grands, Genre, C'est plus dynamique. Aussi, c'est pas si lourd que ça. Et ensuite, on a fait cet avion à foyer variable parce que on a pu voir que les, les oiseaux, quand ils atterrissent, euh, ils mettent euh, leur euh, pattes en avant. Du coup, euh, quand il y a moins de vent, ben, c'est mieux de mettre euh, ce foyer, euh, le foyer de l'avion à l'avant. Et quand il décolle, ils mettent leur patte en arrière. Donc, quand il y a beaucoup de vent, c'est mieux de mettre le foyer à l'arrière. Et euh, avec ces tests, euh, donc, on a pu voir... Euh, quel a été le meilleur avion -là Là, Jusqu'à maintenant, de... maintenant c'est celui-là, les, les vainqueurs. C'est celui qui, qui a attendu les, les, la longueur la plus grande. Et jusqu'à de... maintenant. Et puis, voilà. voilà. Alors, est-ce qu'on est... a fait le test Ça vole ou pas euh, Oui, oui. oui, il... oui, oui on a fait... il y a tous les avions qui oui. volent. Euh, le carton, il vole, euh, il vole le moins loin. Euh, celui-là, c'est deuxi en deuxième position. Oui. Celui-là, c'est en troisième. Celui-là, c'est la meilleure en vrai. Alors qu'est-ce qui vous a inspiré Qu'est-ce que vous êtes allé explorer J'ai entendu dire qu'il y avait cette idée de, de variation un petit peu des ailes. Wow. Variation un peu des, des ailes selon la, la, la, la force du vent. Euh, oui, euh, sur un plan euh, donc, euh, animal, donc, euh, on a regardé une petite vidéo sur les oiseaux et on a remarqué euh, ce petit détail on a voulu reproduire ça sur notre avion et ça a bien fonctionné au début. Après, par contre, le seul défaut, c'est que quand il y avait un peu trop de vent, euh, vu que notre papier n'était pas assez rigide, bah, bah, ça a tombé. Du coup, donc, euh, des... euh, Quel est le principe que vous avez appris, Excusez-moi. l'idée qu'on pourrait déplacer l'aile selon la force du vent C'est euh, grâce, euh, grâce aux oiseaux, par rapport à leurs pattes avant et pattes arrière, quand ils décollent et quand ils atterrissent. Enfin, non, leur patte, euh, par rapport à leurs pattes, elle a la, par rapport à la position de leurs pattes euh, quand ils décollent, quand ils, décollent et ben, ils mettent euh, leurs pattes en arrière pour, euh, et quand ils, ils atterrissent ils mettent leurs pattes en avant du coup, on a, on a eu l'idée pour, euh, ben, pour faire ça pour, euh, voilà. okay, que vous avez d'autres sources d'inspiration euh, ben, tout simplement euh, une vidéo YouTube que j'avais vu il y a longtemps et ça m'a revenu l'idée parce que cette vidéo YouTube parlait du coup des principes de l'aéronautique comme enfin, comment un avion vole etc et, et ça parlait du principe euh, animal que l'homme s'est inspiré des animaux etc et, et du coup c'est ce qu'on ce qu a voulu réaliser et ça a marché Ok, merci. Bon. Qu'est-ce que ça s'envolait Très bien, comment on va voir l'équipe Que l'équipe se réunisse au moins pour qu'on puisse voir tout le monde. Vous voulez faire un jeu mettre voilà, ensemble pour montrer votre esprit voilà les Félicitations. Merci. Merci. Merci. Ouais, ouais, si. Alors peut-être une question si maintenant vous deviez euh, poser un V4, même si vous deviez faire votre projet différemment. On bien, pour... vous plaît. Vous plaît. Pardon, je me demandais, si vous deviez penser à une V4 ou si vous deviez faire un projet, enfin, votre projet différemment, l'idée ce serait d'aller, donc vous avez l'objectif d'aller le plus loin possible, c'est ça Et aussi euh, le plus euh, longtemps aussi. Si vous deviez améliorer quelque chose dans votre avion, ce serait quoi de La des... Une exploration de, dans le vivant que vous aimeriez faire voilà poser la question genre et un moteur. Euh, que... enfin, rajouter une hélice euh, avec le système qu'on a pu voir à l'élastique ça peut être pas mal et, euh, le faire, le sait, va... et une propulsion avec un moteur ça peut être aussi très très efficace pour, pour voler long, longtemps et avec une distance correcte quels sont les types de propulsion dans le vivant Est-ce qu'il y a des moteurs Non, il n'y a pas de moteur. Non. Ah, il y a pas de moteur non. En tout cas, c'est des moteurs un peu différents. Quoi. Oui, c'est des moteurs enfin, mécaniques avec du coup, le battement des ailes. On utilise la propulsion. Très bien, merci. Merci pour cette. Euh... Belle démonstration. On a vu trois versions et on imagine qu'il y aura une quatrième. Euh, D'où l'intérêt de, de cette journée des, des Fab Labs. Hein. Et donc on attend cette quatrième version. Euh, on continue le tour, des, euh, le tour des lycées. Euh, on est Fab Lab de Bembridge. Allô Ils ont fini Oui, ils ont fini. <rire> bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, on fait le tour des euh, différents Fab Labs pour voir les résultats du hackathon. Alors, qui est-ce qui se lance Qui est-ce qui explique Et surtout, on, euh, on veut voir le test aussi. On vous écoute. Alors, euh, alors si, tu peux parler, si tu peux parler plus fort et distinctement, s'il te plaît. Merci. Je me prends pas de Donc, alors, comme on avait dit au départ, euh, on a pris euh, l'initiative de créer euh, un objet volant à partir de papillons, donc pour que la surface puisse… Euh, planer plus longtemps, on a pris une surface assez grande. On a pris comme exemple le papillon et euh, on a réussi à rétracter euh, les ailes comme la chauve-souris, on a pris comme exemple. Donc les deux exemples principaux sont euh, la chauve-souris et le papillon. Donc les défis qu'on avait de base, c'était euh, euh, voler à haut pour planer plus longtemps. Voilà. Donc, hein, du coup, alors en fait, s'est passé c'est que euh, du coup on a pris euh, du euh, papier, euh, de, un, un sac poubelle pour faire euh, la surface, on a fait euh, du coup euh, le corps de l'objet avec des bûchettes en bois et on a fait un mécanisme avec euh, un élastique qui permet de, de rétracter du coup euh, l'objet. Du, euh, du, euh, enfin, du coup au final on, a créé. on peut le rétracter. Et une fois qu'il est envoyé on avait utilisé aussi euh, un système de propulsion donc ici on avait utilisé un crochet vous voyez bien ici un crochet pour pouvoir mettre un élastique et le propulser dans les airs on a aussi mis euh, une euh, traînée enfin, c'était pour euh, stabiliser euh, euh, l'objet euh, pendant qu'il planait parce que euh, sinon il pouvait aller euh, de gauche à droite et ce serait pas stable donc grâce à ça il permet d'allier tout droit on a mis euh, les petits bâtonnets de façon à rajouter un tout petit peu de, de surface et on a rajouté aussi un poids pour stabiliser comme il y avait beaucoup de poids devant voilà pour équilibrer l'objet en lui-même sinon euh, si euh, on ne mettait pas assez de poids ici et eh ben l'objet euh, il tomberait toujours euh, vers, vers, vers l'avant un piqué. Alors, est-ce que vous l'avez testé, euh, euh, testé On l'a testé. Donc, on a testé le on poids dans le... non, le poids est vraiment euh, vers l'avant. Il n'y a pas assez de surface de, de plane. On fait trop petit. Et euh, en, même en rajoutant du poids du bois à l'arrière, euh, le poids était toujours principalement situé vers euh, l'avant. Du coup, euh, en fait, le seul moyen pour régler un peu ce problème, ça aurait été euh, d'élargir la surface, surface qu'elle soit un peu plus grande, peut-être à ce niveau-là. Comme ça, aurait, ça aurait plané beaucoup plus longtemps et on aurait pu répartir beaucoup mieux le poids si ça avait été plus grand, je pense. Qu'est-ce qui aurait pu vous inspirer pour vous amener à cette conclusion-là, avant? Euh, bah, juste, juste nos tests, en fait. Oui, nos tests. Parce que c'est grâce au poids ouais. de l'objet. Hein, en fait, c'est grâce, euh, quand on a fait l'objet, quand on l'a testé, c'est grâce au poids. On a su qu'il fallait euh, équilibrer une plus, grande sur une plus grande surface pour que ça s'adapte au poids euh, de l'objet. L'intérêt de la bioinspiration, c'est aussi justement euh, de pas avoir besoin de faire tous les tests nécessaires, c'est aussi d'aller explorer des organismes qui existent déjà et qui ont déjà développé des, des formes ou des structures ou des processus qui, qui fonctionnent. Allez, regarde les différentes non, fiches pardon. qui. Ont... Pardon, excuse-moi. On avait pris, pour ça on avait pris le papillon, le papillon qui, euh, qui euh, a une très grande surface pour pouvoir battre très okay. peu des ailes pour s'envoler et ensuite planer la plupart du temps du coup c'est ce qui nous avait amené à la conclusion d'avoir une grande surface mais est on, sauf que là on pensait que ça allait être suffisant oh. mais pas et par okay. rapport à la hauteur, c'était plutôt euh, les chauves souris qui nous ont inspiré parce que par rapport à la forme mmh. de leurs ailes c'est plus pratique parce que quand quand on avait fait des tests avec des avions en papier, et plus quand il est fin, en fait, plus c'est fin, plus ça va aller super vite au début. Et quand il, va dé, quand il va se déployer, en fait, ça va planer tout le reste du temps. Durant nos tests, ça a plané au début, mais après, ça finit par tomber en piqué. C'est ça. D'accord. Donc là, il y avait un ratio qui n'était peut-être pas encore très bien calculé. Vous pourriez essayer d'identifier le ratio taille des ailes par rapport à la taille, à la taille ou au poids du corps. Exactement. Et voir l'ordre de grandeur qui pourrait peut-être vous inspirer pour le proto numéro 2 à explorer. En tout cas, c'est un joli prototype. Hein. Merci. Merci. On a envie de le voir s'envoler. Oui, on peut. On peut faire un test. Il faut bloquer sa sortie qui lance. Oui, c'est vrai. Donc, il faut aller là-bas. Il faut se mettre dans la direction, sinon on ne va pas le voir. Dans la direction Voilà. C'est vraiment le gros problème. Il C'est Clairement, je pense qu'il faut un proto numéro 2. Sans, sans force, il peut planer. Je préfère que tu le mets dedans. Comme ça, tu lances comme ça. Essaye. Ouais, ouais tu as raison. Tous les cas, il ne va... il joue toujours pas Mais, mais euh, ça va, il est solide. <rire> oui, il est solide c'est vrai. <rire> oh, il est résistant à tous les chocs. Ouais. C'est une bonne propriété aussi, hein, vous me direz. Ouais, et puis si jamais il y a un problème sur une pièce, on peut assez le rapidement rapport. la changer ou la réparer. Félicitations, bon courage pour la suite. Merci. Merci, ah, oui, merci. Le plan. Merci, merci. On continue merci. Le, le dernier saut. On va au lycée de Pointe-Noire. On l'a bien vu à, au Fab de Benbridge, la réflexion qui a été faite sur, sur l'aile, entre parenthèses, hein, à savoir euh, la portance, euh, qu'elle soit rétractable. Et après, derrière, euh, on a bien vu qu'il y a lieu de se perfectionner. Nous sommes à Pointe-Noire, c'est bien ça Oui. Oui Bonjour à tous. Ah, il y a des micros chez vous qu'il faut fermer. On a dû Mais bonjour à bouton. tous, moi, c'est Pamé Luc. Nous sommes en classe de seconde GTI, seconde générale et Technologique au lycée Général Technologique de Pointe-Noire et avec option création innovation technologique. Alors, dans le cadre de, de la catombe Fab Lab 2022, concernant le, euh, le vol bio-inspiré. Alors, euh, premièrement, nous, on a commencé avec notre objectif euh, pour voler plus loin. Et ainsi, après, on a dit que... Notre type sera les albatros et notre avion sera 20 cm de longueur et 29 cm de large pour les ailes. Après, on a eu un souci c'est que l'avion était trop lourd et ce qui a alourdi les ailes ce qui a alourdi le prototype. Après le tissu, après l'utilisation du tissu recyclé et agrandissement du radio entre la taille des ailes et celle du corps pour se rapprocher encore plus du radio type albatros. Et enfin, nous avons comparé le prototype 1 avec notre prototype 2. Okay. Alors, on est différents matériaux pour euh, confectionner notre, notre avion, on pourrait dire. Euh, on a pu utiliser du, du papier, euh, en carton, enfin cartonné, du bambou et euh, des, des petites brochettes. Et euh, on n'a pas eu la chance euh, d'avoir du polystyrène, mais on a fait avec euh, ce qu'on avait. Enfin, pour comprendre comment nous avons pu arriver à ce dernier prototype, ben, nous avons fait euh, en premier lieu des prototypes dessinés, à travers lesquels nous cherchions des solutions aux problèmes que nous pouvions rencontrer. Ensuite, nous avons fait des prototypes en papier, si vous permettez. Et <rire> Des prototypes en papier inspirés de l'Albatros. Comme vous voyez, il y a plusieurs prototypes avec et sans queue. Pourquoi au final, nous puissions conclure que le meilleur avion possible est avec une queue au niveau de l'équilibrage. Par conséquent, nous avons commencé le tout premier prototype que mon collègue va gentiment vous expliquer. Alors, voici le premier prototype. Nous avons vu grâce aux avions papier que nous avons testé pour savoir quel était le meilleur pour euh, voler le plus loin possible. Du coup, nous avons testé ce premier prototype avec euh, un système de catapulte et sans catapulte. Ça a été, on va dire, plutôt bien. Il y a eu quelques petites difficultés, mais en gros, ça a Merci à vous. Merci. Bon, pour la présentation. Bon, un joli protocole d'exploration. Et alors, votre avion, euh, final, vole ou j'ai pas compris? Notre premier avion, lors des, des essais, a volé pendant un instant, mais la distance il a parcourue était moindre parce que, justement, les ailes étaient trop lourdes à cause du renforcement. Et le deuxième? On n'a pas encore fait les textes. Ah, est-ce que ce ne serait pas le moment Il n'est pas fini, peut-être. Il n'est peut-être pas fini. Ah, si, si. Mais... Bon. Vous n'êtes pas mais... confiant. Si, si, monsieur, toujours. <rire> euh, du coup, pour euh, pallier à, cette, euh, à ce défaut de conception euh, du premier prototype, quelle a la masse, nous nous, nous sommes inspirés euh, des premiers avions de Léonard de Vinci et nous avons utilisé du euh, tissu, tout simplement. Euh, nous avons mis une queue, comme dit auparavant, avec des poids au milieu pour pouvoir équilibrer l'avion. Veux-tu nous démontrer cette? Et pour les ailes, nous avons décidé, au lieu d'en rajouter régulièrement des renforcements, nous avons uniquement fait le contour en morceaux de bois pour justement l'alléger un petit peu et que le poids reste plus ou moins équilibré. Donc, pour le premier test... Dommage, c'est normal pour un premier test. Il y a toujours des écueils. Je pense qu'il va falloir une un troisième version peut-être. Alors hein, Encore quelques, quelques éléments à peaufiner. Oui, il y a 203 comme on dit. <rire> Félicitations pour ce premier pour ce type. Est-ce qu'on peut voir toute l'équipe réunie Ce serait bien qu'on voit toute l'équipe réunie. Oui. <rire> Applaudissez-vous. Hein. Je vous applaudis. Très bien, merci. Merci beaucoup. Euh, Hugo, après cette euh, cet après-midi hein, de présentation des euh, différents projets, euh, est-ce que tu peux nous faire un bilan en retour et euh, quelques commentaires, s'il te plaît avec plaisir. Déjà, je suis assez agréablement surpris par le dynamisme des équipes et leur capacité à aller produire, explorer différents sujets. Alors après, vous voyez, l'exploration bio-inspirée n'est pas chose aisée. On avait essayé un tout petit peu de mâcher le travail en donnant diversité d'exemples bio-inspirés, mais en fait, on a souvent des biais cognitifs qui vont souvent arriver très vite si on n'a pas un bon accompagnateur, designer, facilitateur, peut-être pour aider à la méthodologie de conception, on observe quand même que la majeure partie des prototypes ont une forme extrêmement enfin, pas mal identique à celle d'un avion, bien connu des différents ingénieurs humains, Et alors que le vivant a de nombreuses stratégies pour justement, en fait, l'idée de ces différents défis, c'était d'inviter à explorer la diversité des stratégies du vivant et la diversité des formes et des, des espèces même. La majeure partie ressemble à des, à des oiseaux. Euh, on, on aurait pu se pencher sur euh, le vol plané des, des écureuils. On aurait pu se pencher, même, il y avait des, donc un défi qui était d'arriver très précisément à un endroit. Celui-là, on avait envie que les gens se posent la question. de La diversité par exemple des, des, des pollens ou la diversité des graines d'un arbre vont arriver à... La, la, la stratégie pour de l'arbre, c'est pas d'avoir une graine qui va se déployer de manière hyper précise. C'est des dizaines de milliers de graines qui vont se, des milliers ou des centaines de graines qui vont se déployer, qui vont se répartir et donc ainsi toucher tout, tout plein d'endroits. Et à la fin, il y en aura au moins une qui va arriver au bon endroit. Alors, voilà, il y a plein de stratégies qui auraient pu être explorées. Il y a des différents systèmes de vol, de pique, de avec plein de finalités. Et donc, c'est encore tout autant d'explorations de, de, qui pourront être menées par la suite par les étudiants s'ils ont envie de, de continuer sur ces sujets-là. Après, ça peut être abordé sous plein d'autres angles. Et d'ailleurs, euh, voilà, par exemple, une invitation qui a été faite par le Fab Lab Jari, c'est de se dire, euh, c'était un prétexte pour poser une, un sujet, une problématique, mais euh, détournez-la, transformez-la, mettez-la au service des enjeux de la structure environnementale, et posez-vous la question, euh, comment fait le vivant Comment fait le vivant pour ne penser pas tout de suite aux animaux et aux espèces qu'on connaît le mieux Aller explorer la grande diversité des espèces, identifier les différentes stratégies et surtout mettez-les au service de l'intention qui est, par exemple, d'aller le plus loin. Ce qui est assez marrant, c'est que la majeure partie des avions qui ont été développés là vont finalement moins loin qu'un avion en papier que tout le monde sait très bien faire. Donc, euh, la finalité, l'intention, le défi qui avait été posé au début, a été perdu de vue quand on s'est fixé sur l'objet sur technique. Le problématique avec un Fab Lab, et c'est aussi une leçon à, à mon avis à retenir aujourd'hui, c'est que, attention, ce n'est pas une fin en soi, le Fab Lab ou de manipuler ou de bidouiller dans un Fab Lab ou de tomber amoureux de son prototype. Là, il faut avoir une intention plus grande et arriver à toujours re-questionner ce qu'on est en train de faire pour le mettre au service de l'intention. Et parfois, ne être bloqué, justement, ne pas s'arrêter, à un prototype ou un objet technique, une solution technique qui peut être une impasse. Et parfois, il y a des choses de très bon sens qui existent dans la nature ou même dans des savoirs un peu plus traditionnels. Voilà, un, un avion en papier vole très bien, vole très loin et vole souvent de manière très précise. Donc, la majeure partie des prototypes qui ont été explorés sont des explorations. C'est important de les mener. Mais parfois, on peut retourner aussi à des savoirs traditionnels qui sont très voilà à peu près pour moi. Je ne sais pas si de tous les compléter. Euh, je sais pas si bon, la place. Euh, merci, que, merci. merci à merci à toi pour ce pour ce bilan et pour ce et pour ce retour. Hein. Euh, je retiens une chose, hein, c'est qu'on a peut-être un, un objectif initial, mais le but du Fab c'est de c'est du Fablab, pardon, c'est de s'écarter, de d'explorer de, et de sortir on va dire des sentiers battus. Euh, nous arrivons à la fin de cette journée euh, et pour commencer les, euh, la clôture, je passe la main à Madame, Madame Bussac. Merci. Très bien. et eh bien, cette journée a été un, un vrai marathon. Hein, donc, on a commencé à, à 8 heures et les élèves ont commencé leur hackathon très tôt. Ils viennent de terminer, donc j'imagine qu'ils voilà, sont en pleine ébullition. Ils doivent être un petit peu fatigués. En tout cas, euh, les enseignants aussi ont, ont sont restés encadrés, les élèves, et les ont accompagnés jusqu'au bout. Et Je remercie vraiment très chaleureusement tous les collègues enseignants de sciences industrielles de l'ingénieur qui ont participé à cette manifestation depuis ce matin. Merci à tous. C'est une vraie famille, j'allais dire. C'est peut-être un, peu, euh, un petit peu bisounours de dire ça, mais c'est vrai qu'en sciences industrielles de l'ingénieur, les équipes sont, sont très soudées. Ils travaillent vraiment de façon collective, collaborative. Et c'est ce qu'on veut aussi donner comme exemple à ces jeunes hein, qui participent à ces travaux, à ces projets, euh, on arrive. Bon, bah, le, vous connaissez tous euh, le proverbe africain hein, ensemble, on va plus loin, et, et seul, on va plus vite. Mais voilà, l'idée, c'est quand même d'aller plus loin tous ensemble et, et d'aboutir à, à des réalisations collectives où chacun apporte sa pierre. Euh, donc, je remercie également bien sûr tous nos partenaires hein, qui nous ont accompagnés, Monsieur le Drari qui est là. Donc, Monsieur Poggi, qui était très enthousiaste dès le début sur cette manifestation, qui a pris une dimension, comme je le disais, que nous n'avions pas soupçonnée au départ. On était parti sur une journée des Fab Labs, mais on n'avait pas cette idée de médiatisation, de multiplex. Et puis, c'est rajouté après l'idée d'un hackathon, l'idée de présenter des projets, l'idée de mettre en place des ateliers pour mobiliser euh, et donner à voir à un public plus large. Donc, c'était très ambitieux, mais je trouve qu'on a vraiment euh, relevé le défi. Et grâce à, à tout le monde, hein, parce que tout le monde a été très, très actif. Euh, donc, merci à tous et peut-être, j'espère en tout cas, qu'on pourra renouveler cette opération l'année prochaine et faire une très belle journée. Alors, on me parlait de la semaine des Fab Labs. Alors, si ça dure une semaine... Euh, Bon, pourquoi pas, mais là, il va falloir des moyens décuplés. Mais en tout cas, voilà, merci à tous. Très, très belle opération et bravo. Bravo à tous, à enseignants, aux élèves et à tous, les, à tous les partenaires qui ont participé. Je laisse la parole à Frédéric Bernard, donc, qui, a été, donc, qui est chargé de mission pour la culture académique en, des sciences et technologies donc, dans notre académie et qui a bien sûr œuvré depuis le début et s'est battu pour que ce hackathon puisse avoir une forme tout à fait satisfaisante, hein, malgré les difficultés d'approvisionnement matériel. Mais je trouve qu'on s'en est très très bien sorti, s'en est très très bien sorti. Et il a fallu bien sûr rester mobilisé jusqu'au bout et ne pas se décourager. Donc c'est aussi un message hein, aux élèves. Voilà, des fois on a quelques petits problèmes, mais on, on baisse pas les bras. Et quand on, voilà, quand on travaille en équipe, quand on est tous ensemble, on s'entraide aussi, et puis on arrive au, au résultat. Voilà. Frédéric. Bonsoir. Oui, est, ça fonctionne. Euh, oui, bon, bah, un, un petit peu fatigué, hein, mais, mais quand même très très heureux d'avoir participé à cette journée. Euh, après, oui, un petit peu de frustration quand même parce que euh, j'ai vu ce qu'ont qu fait nos élèves euh, avec les collègues qui étaient là. Mais euh, du coup, je n'ai pas pu voir ce, que, ce qui s'est passé dans, dans les autres euh, dans les autres lycées, trop absorbé par, euh, par ce qu'on faisait sur place. Donc, euh, je pense que c'était euh, quand même très intense, très intense, mais très agréable aussi de voir, euh, de voir les élèves s'amuser. Parce que euh, six heures avec les mêmes élèves, ils n'étaient pas très nombreux euh, à faire quelque chose. Euh, Auquel ils ne s'attendaient pas forcément, bah c'est bien de voir qu'on arrive à un résultat, même s'il n'est pas complètement abouti. Si on a vu une heure, une heure et demie de plus, je pense que ça aurait volé. Et je n'ai pas vu les autres, hein, mais j'imagine que c'est un petit peu pareil. Mais c'est quelque chose à reproduire. Et je crois que dans la démarche, ce qui est, ce qui est pas mal, c'est qu'on met les élèves en, en action. On est vraiment... Euh, en fait, le, le Fab Lab devient un lieu d'apprentissage, vraiment, et pas un lieu d'enseignement comme ce qu'on a dans, dans une salle de classe. Et ça, c'est important. Et euh, le fait d'avoir aussi plusieurs Fab Labs, qu'on ait travaillé ensemble, bon, ça ne se voit pas, je pense, quand on, est, euh, quand on est en train de travailler dans notre Fab Lab. Mais euh, voilà, par exemple, les trophées qu'on a fait si on n'avait pas le lycée Chevalier de Saint-Georges avec euh, M. Montésume et, euh, et euh, le, lycée, euh, le lycée de Bastère, Nicolo, ben c'est des choses qu'on n'arriverait pas à faire parce qu'on se passe du matériel les uns les autres, on se passe des trucs, des astuces, des réglages. Et comme ça, on avance. Effectivement, on va plus loin. Et on apprend des choses, des choses de cette façon-là. L'objectif final aussi, et qu'on souhaiterait, c'est que les Fab Labs ne soient pas réservés ben, aux enseignants, aux élèves de sciences de l'ingénieur et, et de STI. En fait, c'est un lieu qui devrait trouver à, à tout le monde. Je pense que le Fab Lab de Jarry et le Bic Lab ont dû parler de ça. Euh, on veut faire venir euh, d'autres enseignants, d'autres disciplines, toutes les disciplines, mais aussi, si possible, les agents dans les établissements, les parents, toutes les personnes qui veulent réaliser quelque chose puissent profiter de cet outillage et partager euh, leurs expériences et leurs savoirs avec les autres. On a tous à apprendre les uns des autres, et ben maintenant, on a un lieu pour le faire, et ça, c'est vraiment top. Euh, monsieur Bernard, là, on a fait le mot de conclusion, maintenant, sur les trophées. Il est passionné. Oui, alors, ce ne sont pas vraiment des trophées, c'est vraiment pour moi des, des souvenirs qui vont marquer la, la mise en place de cette première pierre du réseau des Fab Labs. Donc tous les, tous les établissements vont être récompensés. Alors les élèves, je suis désolé, vous n'aurez que des t-shirts. On, on va vous faire des diplômes quand même, on avait prévu de faire ça, donc peut-être un petit peu en retard, mais vous aurez un diplôme comme quoi vous avez participé à, à la première journée des Fab Labs de l'Académie. Euh, les trophées, euh, on, va les, on va vous les faire parvenir dans chaque établissement. Donc, chaque chef d'établissement ayant participé à cette journée des Fab Labs et au hackathon vont avoir un trophée euh, qui a mobilisé l'ensemble, euh, bah je l'ai déjà dit un petit peu, mais l'ensemble des technologies qu'on peut mettre en œuvre dans le Fab Lab. Voilà. On va faire un petit zoom sur les trophées pour voir. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce que ça représente Comment ah. ça a été fait euh alors les trophées, en fait, si vous les regardez dans l'axe, euh, ça correspond au logo du réseau, de, du réseau des Fab Labs. Ce, réseau, il est, il est, euh, enfin, ce logo pardon, est inspiré directement du, du logo général des Fab Labs avec les trois petits bonhommes qui, se, qui lèvent la main droite euh, dans un cube. Donc là, la différence, c'est qu'on a des, euh, des animaux symboliques de la Guadeloupe. Euh, avec les couleurs, on n'a que du blanc. Normalement, c'est ce, les couleurs de la région Guadeloupe qui, euh, qui a contribué euh, à l'équipement de ces, de ces lieux. Hein. On a vraiment un équipement exceptionnel, je tiens à le dire. Euh, on, et, et là, donc, on a en vert euh, la mangouste, qui représente aussi euh, la basse terre. En bleu, on a euh, le, dauphin, euh, le dauphin, qui lui va plus représenter euh, toute la partie archipélagique, donc... Euh, les îles du Nord qui étaient représentées aujourd'hui, mais aussi saint martin la désirade euh, et Marie-Galante. Il ne faut pas que j'oublie Marie-Galante, surtout pas. Et, euh, et enfin, euh, en haut, on a l'air avec euh, le tapeur. Euh, non, ce n'est pas le tapeur, c'est le trembleur, pardon, qui lui va plus représenter euh, la, la partie basse terre de notre île. Voilà. Donc, trois technologies différentes. Une technologie de, de découpe laser qu'on peut voir derrière, découpe et gravure laser pour le, pour le pied, et deux technologies additives. Donc pour les pièces en couleur, c'est du dépôt, de, du dépôt de, de plastique sous forme de fil chaud. Et pour la partie supérieure, c'est de la polymérisation de résine avec une imprimante 3D euh, qui, euh, qui, utilise un, qui utilise un bain de résine polymérisé avec des, des UV. Voilà. Donc on a vraiment là, un panel de l'utilisation de ce qu'on peut faire avec euh, les outils qui ont été mis à notre disposition. Merci, merci au vôtre. Madame Bussac, un mot sur les, euh, les filières, hein, puisque on parle de Fab Lab, mais derrière ce sont des filières, ce sont c'est de la formation, c'est de, de la compétence, hein, mais surtout derrière ce sont des opportunités certaines. Oui, alors on en a parlé effectivement au cours de cette manifestation, mais euh, c'est bien de refaire un, un point là-dessus. Donc Les, les élèves là, qui ont participé à cette journée euh, principalement, donc ce sont les élèves de classe de seconde qui ont choisi une option SICIT, donc sciences de l'ingénieur et création et innovation technologique. Euh, les élèves qui ont réalisé des projets, donc ce sont des élèves qui ont choisi soit une spécialité sciences de l'ingénieur en bac général, soit un bac technologique sciences et techniques de l'industrie et du développement durable, donc STI 2D. Et puis, on a aussi des élèves en classe préparatoire hein, qui ont travaillé sur des TIPE, donc euh, TIPE, travaux interdisciplinaires... Euh Voilà, donc euh, ils, ont, ils travaillent aussi, ils utilisent aussi le Fab Lab hein, pour faire des maquettes éventuellement, c'est tout à fait possible. Il peut y avoir aussi des élèves de BTS, hein, on a tout un panel de, de BTS aussi qui industriel qui, euh, qui peut exploiter euh, ces Fab Labs. Et il faut penser aussi que toute cette initiation finalement aux sciences de l'ingénieur, aux technologies se fait au niveau du collège par les enseignants donc de technologie en particulier, qui sont, j'espère, qui, qui nous écoutent aujourd'hui. Donc on les salue aussi pour euh, avoir initié et peut-être donné le goût aux élèves pour ces, ces sciences de l'ingénieur et ces technologies qu'ils exploitent après euh, dans ces filières. Voilà. En tout cas, ce, le but hein, de, de ces filières sciences de l'ingénieur STI2D, c'est vraiment d'initier les élèves aux sciences industriels de l'ingénieur et donc de les amener vers des formations d'ingénieurs. Pourquoi des formations d'ingénieurs Parce que le métier d'ingénieur c'est un métier euh, déjà très très riche, très très comment dire euh, très demandé. En tout cas hein, très demandé parce qu'on a besoin de beaucoup d'ingénieurs. Voilà, donc forcément, quand on, quand on dit ingénieur, après il y a plein de domaines différents hein, de l'ingénierie, mais on, on peut être sûr que voilà qu'on a acquis vraiment des compétences très spéciales, je dirais, euh, très spécifiques hein, à ce métier-là, parce qu'un ingénieur c'est quelqu'un qui cherche et qui trouve des solutions à des problèmes. Donc, il, il utilise des technologies existantes, il maîtrise euh, des concepts scientifiques, et euh, quand il a un problème, euh, il cherche des solutions, et il les trouve, parce que voilà, c'est un petit peu ce qu'on qu leur a appris, hein, de, de trouver, de, de chercher des solutions, c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui, à des problématiques. Alors, euh, on peut euh, aussi euh, dire que les technologies... Euh, eh bien c'est peut-être certains pensent hein, que les technologies voilà il faut pas trop non plus qu'on fasse euh, qu'on utilise des technologies modernes, il faut revenir peut-être à à, à, à l'âge de pierre mais enfin voilà une période où on n'avait pas toutes ces technologies. Euh, les technologies, il faut les voir comme des outils. Hein. Après, c'est l'humain qui les exploite, donc, euh, soit à bon escient, soit à mauvais escient. Mais nous, euh, dans notre démarche, on est vraiment sur des démarches de développement durable. Donc, les technologies au service aussi euh, du développement, mais au service aussi de, de la protection de l'environnement. Donc, on est vraiment sur, sur cette démarche. Donc, les, les sciences de l'ingénieur, c'est ça. Hein, c'est euh, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Hein. Donc, ça, c'est une grande phrase d'un grand philosophe. Donc, nous, on essaye de faire des sciences en conscience, pas pour ruiner la nature, mais au, co au contraire pour la protéger. Voilà. Merci à tous, en tout cas. Je ne sais pas si ça sera le mot de la fin. Mais... Merci, merci. Euh, très bel euh, exposé, en espérant que celui-ci du moins en espérant, celui-ci suscitera des évocations et surtout l'intérêt pour, ce, pour ces Fab Labs hein, et pour le, le réseau en tant que tel, qui en signa, signale bien, c'est le, le coup d'envoi, hein, si on peut le dire ainsi, euh, de ce réseau des, des Fab Labs. Euh, le mot de la fin sera Monsieur Filippo Poggi, hein, Poggi, pardon, Filippo Poggi autant pour moi, euh, qui est le, le, le drari, donc je répète, je répète encore une fois, le drari, c'est délégué régional académique, recherche et innovation. Merci. Euh, je, je, je vais essayer d'être synthétique. Alors, euh, tout d'abord, merci euh, aux différentes équipes, qu'elles soient pédagogiques et aux élèves qui ont, qui ont passé toute la journée à se mettre en difficulté, à répondre à une problématique. Euh, merci à, aux différents partenaires qui ont accompagné le sujet. Et je, je suis content de voir que cette journée a permis de mettre en, en, en lien à la fois des, des Fab Labs portés par... Euh, par le monde de l'éducation nationale, mais également des, des Fab Labs associatifs. Et donc, on peut espérer que dans un avenir proche, tout ce beau monde pourra travailler ensemble, échanger, et croiser des compétences et, et apporter des, des solutions et, et contribuer à la fois à l'envie de, de créer et, et au soutien à, à la jeunesse qui en a bien besoin. Alors, ce qui m'a intéressé dans la restitution, c'est de voir des, des élèves répondre à une problématique qui leur a été posée autour d'un sujet en lien avec l'environnement qui nous entoure, et de, de se mettre en travail d'équipe en partant d'une réunion de brainstorming, de conception, de test, d'échec au test, et d'essayer de, de, de faire évoluer. Bon, évidemment, dans le temps qui était imparti, c'est assez compliqué d'arriver à un produit élaboré, ce qui montre bien la difficulté qui est, qui est de créer et d'innover. Hein, ça ne se fait pas un claquement de doigts. Derrière, il y, y a un long travail, et ça, c'est une première étape, et c'est... D'un point de vue pédagogique, je trouve ça très, très intéressant. Ce qui m'a bien, bien plu aussi chez certains d'entre vous, c'est la manière de restituer le travail. Hein c'est bien d'être dans un coin, de mais après, à un moment donné, on se retrouve toujours confronté à la restitution du travail, devant un jury, etc. Et donc, cette, cette partie-là, elle est assez importante. Donc voilà, donc je suis moi très satisfait de, de cette journée qui a, qui a émergé un jour dans, dans mon bureau avec Madame Bussac. Et, et je trouve que le résultat est, est vraiment très, très encourageant pour la suite. Voilà, et je vais terminer sur une chose. Moi, ce qui m'intéresserait maintenant, puisque ça fait partie de mes missions, c'est de vous retrouver pour la fête de la science au mois de novembre. Hein. Donc, euh, les fallables qui soient associatifs comme ceux de l'éducation nationale ont leur rôle à jouer durant cette fête de la science. Hein. Alors, il y a le mot science, mais dans le mot science, j'y incorpore, moi, tout ce qui est techno et, et industrie. Voilà, encore merci à tous. Bravo aux élèves et à la prochaine.